Aujourd'hui le 12 janvier 2023, les forces armées de la Fédération de Russie poursuivent son opération militaire spéciale en Ukraine. Dans la direction de Koupiansk, les troupes russes ont mené des frappes d'artillerie et d'aviation de l'armée contre des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Kislovka, Brestové, région de Kharkov et Novoslovskoa, République populaire de Lugansk. En outre, cinq groupes de sabotage et de reconnaissance de l'ennemi ont été détruits dans les zones des colonies de Kislovka, Olsenma, Tabavka. Krakmanois et de la région de Kharkov. Les pertes de l'ennemi dans cette direction se sont élevées à plus de 30 militaires ukrainiens, de véhicules de combat blindés et trois camionnettes. Dans la direction Kranolimanski, à la suite des actions actives des unités russes en combinaison avec l'engagement de tirs complexes des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Stelmakivka, Novolubovka, Novskoye de la République Populaire de Luhansk, Serebrianka et Grigorovka de la République Populaire de Donetsk, plus d'une centaine de militaires ukrainiens, Quatre véhicules de combat blindés ont été détruits en une journée et trois voitures. Les actions offensives réussies des troupes russes se sont poursuivies dans la direction de Donetsk. À la suite de frappes aériennes et de tirs d'artillerie, les pertes irrémédiables de l'ennemi se sont élevées à 70 militaires ukrainiens, ainsi qu'un un char. Trois véhicules de combat blindés et quatre véhicules. Dans la direction sud-donetsk, jusqu'à 30 militaires ukrainiens. Deux véhicules de combat blindés et trois véhicules ont été détruits en infligeant des dégâts de feu complexes à des unités des forces armées ukrainiennes dans les zones des colonies de Novomikayovka, Prochistovka et Novozelka du Donetsk république populaire. Les frappes de l'aviation opérationnelle et tactique et de l'armée, des forces de missiles et de l'artillerie ont touché deux dépôts de munitions des forces armées ukrainiennes près de la ville de Zaporozhye et près de la colonie de Novovanovka. Dans la région de Zaporozhye, ainsi que 76 unités d'artillerie en position de tir, des effectifs et du matériel militaire dans 123 districts. Lors du combat de contre-batterie sur les positions de tir, ont été détruits. Trois véhicules de combat ukrainiens du système de lance-roquettes multiples Grads dans les zones des colonies de Kupiansk, Petropavlovka de la région de Kharkov, ainsi qu'Ivanovka de la République populaire de Donetsk, deux systèmes d'artillerie M777 et M109 Paladin fabriqués par les États-Unis dans les zones des colonies de l'Ozovoe et Péchanoë de la République Populaire de Donetsk. Deux obusiers automoteurs de s dans les zones des colonies de Biolaskwa de la République Populaire de Donetsk et de Rokov de la région de Zaporosi. De plus, un radar de contre-batterie américain en TPQ50 a été détruit dans la zone de la colonie de l'Ozovoe en République Populaire de Donetsk. Des avions de combat des forces aérospatiales russes ont abattu un avion Su-25 de l'armée de l'air ukrainienne près du village de Nikanorovka dans la République populaire de Donetsk. Au cours de la journée, cinq véhicules aériens sans pilote ukrainiens ont été détruits dans les airs au moyen de la défense aérienne dans les zones des colonies de Starobelsk, Chervon-Popovka, Sofievka de la République populaire de Lugansk, Nikolskoye de la République populaire de Donetsk, ainsi que trois roquettes de les systèmes de lance-roquettes multiples Imar et Aldé dans les zones des colonies de Moluchansk et Shistopol, région de Zaporosie. Au total, depuis le début de l'opération militaire spéciale, ont été détruits 372 avions, 200 hélicoptères, 2873 véhicules aériens sans pilote, 400 systèmes de missiles anti-aériens, 7486 chars et autres véhicules blindés de combat, 979 véhicules de combat à lancement multiple systèmes de roquettes, 3813 canons et mortiers d'artillerie de campagne, ainsi que 8019 unités de véhicules militaires spéciaux.